à tous, les voici pour euh, les petites news euh, de ces quelques jours qui à mon sens ont quand même euh, été bien importantes. Donc voilà, je, je viens euh, vous dire ce qui m'a interloqué euh, encore euh, depuis ces trois derniers jours, parce que c'est même plus une semaine maintenant, ça se rapproche de plus en plus, les nouvelles fusent euh, tous les jours et euh, donc je fais un condensé euh, de ce qui m'a le plus euh, touché on va dire. Alors euh, premièrement, euh, pour ceux qui disent que la Terre est en train de faire une rotation, mais euh, je pense qu'ils n'ont pas tort, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Il y en a qui j'en je, ai parlé avec des gens qui disent oui mais c'est normal, tu sais qu'en été et en hiver c'est pas pareil alors moi je vous parle de la lune là, pour, en première partie parce que ça m'a interpellé ce matin d'ailleurs j'ai pris une photo mais bon si je vous explique pas le pourquoi du comment de la photo vous comprendrez pas pourquoi je dis ça donc voilà euh, donc, je, vais, je, je vais vous montrer je vais vous montrer il y a du soleil, j'espère que vous le verrez euh, donc, je vous montre. Hein? Et pour ça, il faut que je fasse un détour d'image. Alors, comme je vous disais, la Lune, normalement, alors je vous montre là, on a le soleil, d'accord Et normalement, la nuit, euh, la Lune fait le déplacement du soleil et elle va se coucher derrière les collines en face. Vous voyez, grosso modo, c'est ça. Ce matin, à 6h du matin, je vous montrerai la photo sur le... Je vous posterai la photo en même temps que la vidéo. Et bien, madame, elle s'est couchée là. Voilà. Alors, entre là et là... Moi je me dis, euh, été, automne, hiver, ça fait quand même une sacrée différence entre les deux. Même si on me dit, ouais ouais, non mais selon les saisons, euh, elle se couche pas au même endroit. Ça je sais, hein, ça fait 54 ans hein, que je la vois euh, régulièrement et je sais que euh, selon les, les saisons, elle bouge. Mais là, entre là et là, je trouve que ça fait un super gros déplacement. Alors oui, je pense aussi que la Terre est en train de tourner, malgré tout ce qu'on nous fait croire et que personne n'en parle d'ailleurs. Personne ne parle de ça. Si on ne s'y intéresse pas, personne n'en parle. Donc, comme vous pouvez le voir, nous étions donc à mon histoire de lune. Qui, comme on peut voir, euh, se déplace. Euh, le... Elle en fait casser la tête. Alors autant tous les soirs, tous les soirs, je vois Vénus exactement au même endroit. Autant la Lune, elle, elle, elle, elle voyage, elle voyage. Elle... Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est la lumière qui voyage. Je sais pas si c'est la Terre qui tourne. Je sais pas. Enfin bref, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Je sais pas trop quoi. Hein, mais il y a un truc. Moi, Pour moi, le principal, c'est que tant qu'on garde les pieds sur la Terre, le reste, peu importe. Elle peut bien faire les rotations qu'elle veut et tout ce qui se passe euh, tant qu'on garde les pieds sur la tête. Maintenant que la Lune, elle se couche à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est interpellant, certes. Mais ça ne nous dérange pas plus que ça. Hein. Voilà. C'était juste pour euh, que vous compreniez pourquoi j'ai mis la petite photo juste à côté qui, elle, bah, bah, bah, voilà, ça m'a interpellée. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Hein, parce que la Lune, ça ne fait pas toute notre, notre vie. Hein, on va dire. Donc, euh, bah, on peut faire une croix sur euh, la réforme des retraites. Hein, en, euh, on aura bien, euh, comment est-ce qu'ils appellent ça, euh, euh, le pivot, le pivot, le pivot, à 64 ans, ouais, ouais, ouais, ouais, non, non on ne le baissera pas, non, non, non, non. Euh, D'ailleurs, Premier ministre euh, se débat pieds et mains, euh, parce que le président, lui, il lui a la il chaude pas choses, il dit, tu te démerdes, tu te trouves une solution, mais on n'enlève pas la réforme. Tant et si bien qu'elle est, je ne sais pas si vous avez entendu, mais... Euh, elle est euh, en, en, en attente pour être euh, donc euh, euh, mise à jour, donc pour être votée, hein, cette réforme que de toute façon Macron ne tient pas à laisser passer et qui passera de toute façon, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, et euh, quoi qu'on fasse croire, parce qu'au final, c'est bien, parce que pendant que nous, le peuple, en France, on se bat, pour avoir, euh, un, euh, pour avoir un petit laps de temps entre le moment où on arrête le travail et le moment où on se retrouvera entre quatre planches pendant que nous, on se bat pour avoir un certain temps. Parce que déjà, qu'on n'aura pas beaucoup d'argent pour euh, pouvoir profiter de ce temps-là, mais si en plus, on n'a pas de temps, euh, ça, ça pose un petit problème, forcément. Pendant ce temps-là, euh, euh, et pour alléger un petit peu la situation, Macron, qu'est-ce qu'il fait bah, Il nous fait des conférences sur le climat. Ma voyant. Il nous fait des conférences sur le climat. Ah bien sûr. Et il euh, faut que lui il a décidé que ne il, il serait plus copain avec euh, ceux qui ne ferait pas. Qui ne signerait pas, euh, qui ne signeraient, signeraient pas euh, ou qui euh, refuserait, voilà euh, le, de, le, le, le protocole, on va dire ça comme ça, pour le climat. Mmh. Elle me fait bien rire, hein? yeah. Parce que c'est bien euh, le climat, euh, bien sûr qu'on y est pour quelque chose, il ne faut pas se lever l'eau à la face, il faut être bien conscient qu'on y est pour quelque chose. Hein, parce que laisser traîner des canettes, euh, des canettes de coca par terre, alors on pourrait les ramasser, il y a une poubelle pas loin, laisser traîner des sacs plastiques par terre euh, sur la plage, il faut voir tout ce qu'on laisse traîner, les mégots de cigarettes euh, et tout est quanti, Bien que je ne vois pas souvent à la plage, mais j'ai vu comment ça se passait. Euh, et puis que ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein. euh, les plages c'est des poubelles, euh, les rues c'est des poubelles parce que c'est affreux tout ce qu'on peut ramasser euh, et mettre dans les poubelles, nous qui ne sommes pas concernés, pour ceux qui le sont et qui ne le font pas. Moi je me demande comment c'est chez eux au final, si, est-ce qu'ils foutent leurs canettes euh, Ils finissent de boire leur bière et, ou, ou leur coca et, Allez derrière le canapé on cache, on cache en dessous euh, Comment ils font chez eux, je sais pas. Hein? En tout cas dehors c'est pas beau, hein? c'est un vrai bordel. Et il faut reconnaître que ça aide pas, ça aide pas, et ça... il faut en être conscient, ça aide pas au bien-être de la planète. Reconnaissons-le. Hein? Euh, les plastiques dans les forêts, dans les, dans les eaux, euh, dans les océans, ça aide pas. Bien. Mais euh, revenons-en à notre lune au final, hein? parce qu'en fait c'est un rapport de cause à effet. Le fait même que la Terre est en train de tourner et de changer de pôle fait que le changement climatique change aussi, forcément. Par rapport au soleil, par rapport à plein de choses, le changement climatique bah, change. Il y a un changement climatique qui s'opère. Et, et là, pour le coup, on n'y est pour rien. Hein Macron aura beau nous dire ce qu'il veut et nous taper sur la tête autant qu'il veut, on n'y changera rien. Parce que ce n'est pas de notre fait, c'est la Terre. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il me semble. C'est la Terre qui fait son nettoyage, c'est pas nous. Donc automatiquement, euh, bah, il, il va se passer des choses que... auxquelles on ne pourra pas changer. Rien, on ne pourra rien changer. Hein. Un tremblement de terre, on ne peut rien y faire. Un volcan non plus, on ne peut rien y faire. Un tsunami, on ne peut rien y faire non plus. Hein. Ben, et pourtant, ça fait partie du climat, hein. ça fait partie euh, des changements climatiques de la Terre. Et là, on n'y peut rien. Alors oui, ça serait bien que tout le monde s'y mette et qu'on arrête un petit peu de, de, de foutre toutes nos merdes un peu partout, de les semer un petit peu comme le petit poussé semer ses pierres pour rentrer chez lui. Euh, ça serait bien qu'on arrête de semer toutes nos merdes par terre parce qu'au final, il y a des poubelles autant qu'elles servent puisqu'elles sont là pour ça et que... De faire deux pas avec un paquet de chips vide à la main ou une canette ou un verre ou n'importe, euh, faire 200 euh, de, de mètres pour aller vers une poubelle et le mettre dans une poubelle, bah, ça fait du bien à la planète. Et puis nous, bah, on s'est dit, bon, j'ai bah, fait ma bonne action, j'ai rien jeté par terre. Toc. Voilà. Ça, voilà, c'était aussi mon petit coup de gueule parce que bon, pendant que nous, on se bat pour une chose, Macron, il se bat pour une autre. Ouais, Rien à foutre, hein, rien à foutre de ce qu'on dit, rien à foutre de ce qu'on fait. Il en fait qu'à sa tête. Et puis voilà, celui qui a par contre comp compris. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je vais voir sur le site de Macron, parce que bien sûr, hein, je me suis abonnée au site de Macron rien que pour voir les inipsies qu'il peut dire. Et euh, j'en rigole, je rigole, je rigole. Oui, oui, je rigole. Mais il va bah, voulu rire de toute façon. Euh, bah, Mais euh, Ce qui me... Euh, ce qui me choque le plus, en fait, au final, ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, je m'y attends, je le sais, et euh, je sais qu'il ne changera rien. Donc, euh, oui, euh, ce qu'il me dit, non. Moi, ce qui me laisse pantoise, c'est tous les gens qui sont de son côté encore. C'est tous les gens qui sont de son côté et qui croient en lui et qui espèrent qu'il va changer quelque chose. Mais oui, il va changer quelque chose à quoi Dites-moi exactement à quoi il va changer quelque chose Vu que justement il a décidé de rien changer, donc à quoi il va changer quelque chose exactement Je euh, non. À part nous foutre un peu plus dans la merde et puis euh, nous rendre malades et. Euh et faire de nous des esclaves, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. Si, si vous avez une solution, si vous avez une réponse, donnez-la moi, n'hésitez hein. pas. Hein. Quand je vous dis contactez-moi, contactez-moi, n'hésitez pas. Ah, mon pull, ah, ouais, ouais, ouais, c'est un pull que j'ai fait pour l'hiver. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'il a beau faire euh, du soleil, moi avec ma crise de fibro, euh, je m'en sors pas. Donc, euh, bon, je ne concours pas pour Miss France non plus. Hein, c'est oh, juste pour qu'il me tienne chaud. Bon, allez, on revient à notre petite Petite vidéo, hein Voilà. Euh, l'attentat de l'avion, bah bien sûr l'attentat. Allons, l'avion qui se fait descendre par un missile air sol, sérieux, hein? Même les Américains, on veut venir celui-là. Eh ouais, parce qu'ils l'ont filmé, euh, ils ont filmé le missile qui, allait, qui a explosé l'avion. C'est euh, hallucinant. Hein? Euh, personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. Il n'y a que les Américains qui l'ont vu. Hein? Et pourtant, pour un coup, c'est pas eux qui l'ont lancé. <rire> voilà. Donc, euh, alors, est-ce que parce qu'il y avait, euh, je me demande si c'est si, si parce que dans l'avion il n'y avait pas mal, il y avait pas mal de Canadiens dans l'avion. Hein? Je trouve que, ouais, un bon trois quarts d'Américains dans l'avion, hein, je pense. Et euh, au vu ce qui s'était passé avant euh, entre, euh, c'était le Liban ou l'Iran, je sais plus trop. Bon, bref, je, je me demande s'il y a pas une relation de cause à effet. Ouais, ouais, ouais. Ils veulent la paix, mais euh, c'est comme les gens qui disent allez, allez, on fait la paix, allez, on fait la paix, on fait la paix. Bah, on lui envoie une claque dans la figure quand même. Mais on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Ouais, ouais, ouais. Et on se téléphone, on fait une bouffe. Hein? Ouais. Tout à fait pareil. Ah bah on s'effondre un peu. Hein? Euh... Et puis euh... la... Comment on me dit euh... Euh... La... Ah oh, je trouve pas mes mots, au secours, aidez-moi. À vengeance, voilà, merci beaucoup. La vengeance est un plaqué manche froid. Alors, même si on fait la paix, bah, et on fait la guerre quand même. Ah oui. Bah, oui. Alors, on a tous mangé dans la même, dans, dans, dans, dans la même gamelle. Hein, notre... Mais il faut bien faire croire au peuple que ce n'est pas vrai. Ah, et qu'on est tous les uns contre les autres, forcément. Et donc, comme ça, le peuple, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se divise. Il se dit Ah, oh, bah ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait euh, quand même, c'est pas bien. Euh, non, non, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, mais t'as vu là, euh, l'avion, il a sauté. Non, mais ce n'est pas cool, ce n'est pas cool, ce qu'ils ont fait et tout et tout. Et ça ne vous semble pas logique que l'Amérique se soit rendue compte qu'il y a eu un missile, euh, qu'ils euh, qu aient vu le missile arriver et que ce soit les seuls qui aient vu le missile arriver. Il hein. n'y a que les Américains qui sont hyper doués ou, ou comment ça se passe Ils n'ont ils ont pas vu que le missile air seul allait cogner l'avion. Euh, autre chose, l'avion il n'est pas en contact. Euh, Dites-moi voir. Il euh, y a un truc. Quand même... ah, ça, et plus j'en parlais, plus ça me vient en tête. Euh, bon. Les avions, ils sont en contact avec les tours de contrôle, ou je me trompe, ou on n'est pas sur la même planète. Normalement, les avions gardent un contact avec la tour de contrôle, hein, euh, que tout se passe bien ou pas. Hein, ils ont un contact, justement, ne serait-ce que pour... Euh, Hein, que la tour de contrôle leur sert de, de, feu, de feu rouge, de stop ou de déviation. Hein, S'ils gardent un contrôle, c'est quand même mieux Alors de dire attention parce que euh, il y a une montagne en face, ça terrain à relever un petit peu parce que tu vas te la prendre dans la gueule ou euh, attention parce que euh, tu es sur la ligne d'un autre avion ou bref, euh, que sais-je, moi je ne suis pas contrôleur euh, contrôleuse aérienne. Hein. Mais bon, pour en revenir à ça, donc, L'avion garde contact avec sa tour de contrôle et la tour de contrôle, elle n'a rien vu venir elle, rien, rien, elle, elle, elle suivait l'avion au microscope, elle n'a pas vu ce qui se passait autour de l'avion, alors que d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'en sais, les tours de contrôle euh, ont, une, une personne a devant elle un, un, un écran, hein, un écran avec tous les avions qui sont dans sa zone, dans la zone qu'elle peut voir, pour ceux qui sont à, à, à que ça intéresse. Donc cette, cette personne, elle a un écran devant elle avec les radars et tous les avions qui sont en vol autour de, de, de ce radar et euh, qui sont en sa vision. Mais elle ne voit pas que les avions. Elle voit tout ce qu'il y, tout, bah, tout qu y a dans le ciel, quoi. Voilà, euh, qui est, tout, tout ce qu'il y a euh, dans le ciel, autour des avions. Et le missile, elle ne l'a pas vu venir non plus. Non. Parce que euh, ça doit être rapide, un missile. Hein, je ne m'en ça, ça, dis qu'on vient pas. Et je me doute que ça doit être très, très, très rapide. Mais euh, entre le moment où elle rentre dans le champ de vision... De la tour de contrôle et le moment où elle tape l'avion, il y a quand même un laps de temps, il y a quand même un laps de temps pour prévenir le pilote et dire il y a un souci là, il y a un souci. Parce que si on entend hein, les médias, ça a été une erreur. Hein. L'avion, il, il, il a été abattu par erreur. Hein. Il ne pensait pas abattre. Alors je ne sais pas ce qu'il voulait descendre, mais il ne voulait pas descendre l'avion. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas non plus pourquoi ils ont lancé un missile euh, comme ça euh, en l'air. Euh, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensaient que les feux d'artifice n'étaient pas finis. Donc, ils voulaient faire un feu d'artifice. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais enfin bon, euh, ils ne visaient pas du tout l'avion. Pas du tout. Ce n'était pas le but. Ils ne visaient pas l'avion. N'empêche que l'avion, bah, <rire> malheureusement. Et euh, toutes mes condoléances à toutes ces familles. Euh, qui ont perdu un être cher dans cet avion, de quelque pays qu'elle soit, et de quelques. J'allais pas dire race, mais de quelques pays qu'elle soit, parce que franchement, c'est juste inadmissible et impardonnable, et c'est une grosse douleur, parce que non content, on a perdu quelqu'un qui nous est cher, mais en plus, on l'a perdu dans des circonstances très. très. Space, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est le mot. Hein? Très space. Comment la tour de contrôle n'a-t-elle pas pu voir ce missile arriver hum, Comment Si ce missile n'était pas adressé à l'avion, à qui était-il adressé Ce missile. Ah bah ouais, ils ont envoyé un missile, ils voulaient aller toucher Peta ou Schnock, l'avion était au milieu, je pense que c'est lui après. Bah ouais. Ah ouais, il ne roulait pas au bon endroit au bon moment. Donc à ce moment-là, que font les tours de contrôle Je sais pas. Bon, moi, je me pose la question. Ça m'a interpellé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a interpellé. C'est des choses euh, auxquelles je ressens que j'ai une euh, un début de réponse. J'ai un, un début de réponse. Mais euh, si je donne mon début de réponse... Euh, euh, pas plus, pas plus tard que dans une demi-heure, euh, on va venir me chercher euh, avec mes mon, notes au point pour euh, faire partie de la résistance. Donc, hum. Même si je suis partie de la résistance, je ne veux pas partir mon point. Non, non, non, non. j'ai une famille, j'ai des amis, puis en plus je suis malade, je suis mal foutue, je suis pas bien, non, non, je veux pas, non, non, non, je ne veux pas tout ça. Donc voilà, moi je ne fais que de vous interpeller sur ceux qui ce qui m'a interpellé. Est-ce que vous avez le moins le même point de vue que moi ou est-ce que je, je pète vraiment un câble et que vraiment euh, je suis au bout du rouleau Allez savoir, euh, on est dans le monde des possibles. Quoi qu'il en soit, ben bah voilà, euh, samedi euh, 9 janvier, euh, je vous souhaite à tous, bah, une euh, bonne après-midi, hein, vu qu'il est quand même déjà euh, une heure moins, mm -hmm. donc, euh, bon appétit à ceux qui sont à table, bon week-end à ceux qui ne travaillent pas, bon courage à ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui vont défiler parce qu'on est samedi, et bonjour les gilets jaunes, bon courage à vous et puis, bah écoutez, en attendant une autre euh, vidéo euh, où je vous exposerai euh, ce qui m'a interpellée, bah, d'ici là, euh, prenez soin de vous, euh, portez-vous bien, aimez-vous et euh, partagez, partagez votre amour avec euh, votre famille, vos amis, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, les vrais, les faux, les virtuels, tout ce que vous voulez. Voilà, partagez. À bientôt les amis. Bye